Alors j'ai 42 ans, j'écris depuis une, une dizaine d'années maintenant, principalement des, des romans, des, des textes assez contemporains, j'aime écrire sur, sur l'époque. Je suis né à Neuchâtel, j'ai fait toutes mes classes, mes études à Neuchâtel, puis ensuite j'ai déménagé à Lausanne, et je suis actuellement en, en Valais, disons entre, entre Lausanne et le Valais. Alors Septembre éternel est un roman euh, très contemporain qui parle de la France d'aujourd'hui. Hein. Il s'agit d'un libraire qui vend sa librairie, hein, qui décide d'aller à, à Paris pour signer les contrats, et qui au lieu de prendre l'autoroute, euh, décide de prendre les, les petits chemins de campagne. C'est le prétexte finalement pour, euh, pour moi de, de, de le faire voyager, dans cette France un petit peu périphérique et puis c'est aussi l'occasion pour mon, pour mon héros, pour mon personnage, à partir du moment où il part en retraite, de revenir sur sa vie d'abord professionnelle et sa vie, sa vie personnelle. La matière première de l'écrivain c'est l'être humain, toujours, et donc je pense que le processus d'écriture c'est un processus de découverte des autres et, et de soi-même, processus qui prend, qui prend une vie.